Bonjour les amis, on est en pleine répétition aujourd'hui à Biarritz. Nous avons là mon ami conférencier de la famille des conférenciers professionnels, il est complètement au taquet. c'est enregistré ou pas Là ça c'est enregistré, ouais. Ça ce sont les répètes. Nous avons là... Ludovic notre deuxième conférencier et donc vous êtes avec moi dans les coulisses et les préparations et les répétitions avec Mamido Bon, là, je vous emmène avec moi comme vous avez tubes, maintenant, depuis euh, tant de temps maintenant euh, dans les coulisses de, de mes interventions ce soir j'aurai le plaisir d'être chef, euh, en tout cas maître de cérémonie pour cet événement euh, tout spécial avec euh, des invités tout spéciaux, euh, Mamido qui a fait euh, The Voice 2014 en France et coaché par Garou. Donc, les choses se mettent encore en place, nous sommes dans les coulisses et ça fait partie également euh, de, du succès euh, dans, dans la prise de parole en public, c'est la préparation. Voilà et c'est comme ça pour tous les succès, pour les vôtres également. Mieux vous vous préparez, plus vous aurez de chances à réussir ce que vous entreprenez. Allez hop, regardez ce titre, osez être remarquable. Allez-y, osez être remarquable. Je vous dis, simplifiez la vie et soyez heureux. Ciao.